Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir les nouveautés de la version 1.1. Ici j'ai le lien vers le wiki Inkscape que je mettrai en bas de la vidéo. Donc on va commencer par ici la nouveauté numéro 1, c'est-à-dire on a une boîte de dialogue de bienvenue lorsqu'on ouvre Inkscape. Et on va pouvoir jouer avec différentes options, différents paramètres. Donc pour cela je vais fermer ici Inkscape. Je clique là-dessus. Donc on a le petit écran de bienvenue. On a ici « Quick euh, Setup », c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir notre zone de travail. Si je choisis « noir, elle sera noire. Et puis on a la possibilité ici d'avoir quelque chose de complètement transparent, c'est-à-dire qu'on verra le petit damier. On a ici la possibilité de choisir les raccourcis clavier. Donc ça, va, ça passe des raccourcis d'Adobe Illustrator jusqu'à Inkscape par défaut, en passant par « Macromedia Freehand ». Et puis d'autres, hein, X-Zara. Et puis l'apparence, ici, on peut choisir. Et lorsqu'on choisit l'apparence, on voit que ça permet ici de voir le visuel qu'on aura dans Inkscape. On peut choisir également un thème assez sombre. Donc Inkscape sera tout gris, tout autour. Et puis lorsqu'on est satisfait, on clique là-dessus sur Save. Et on passe donc à l'onglet suivant. Euh, on peut quand même revenir hein, ici. Et puis tout remettre par défaut, ce qui est mon cas. Voilà, je préfère quand tout est par défaut. Donc on sauve. On va ici dans euh, supporter Inkscape. On a la possibilité, donc, si on clique dessus, là, on va basculer sur cette page où on a la possibilité, donc, d'avoir des informations sur notre implication dans le développement d'Inkscape. On peut aider, donc, à la traduction, à la programmation. On peut faire des rapports de tests et des, des rapports de bugs également. Voilà, on peut également faire connaître Inkscape en aidant euh, les autres utilisateurs. Je retourne dans Inkscape. On peut également, en cliquant là-dessus, voilà, on arrive sur cette page. On peut aider, donc, à financer Inkscape. On peut faire un don et devenir sponsor pour soutenir Inkscape, ce qui permet également d'être affiché sur le site. Une fois que c'est fait, on va euh, cliquer sur « Thanks » et puis là on a « Time Close". On choisit ici par, parmi toute la liste des différents documents que l'on a utilisé. Donc là, bon, moi j'en ai aucun, c'est pour ça qu'il n'y a rien. On peut choisir ici en cliquant sur « Print » les différents euh, formats. En général, moi c'est plutôt du A4. On peut choisir également ici différentes dimensions d'écran. On peut également choisir dans les vidéos différents formats vidéo. Et puis on a pour Facebook et puis d'autres réseaux sociaux, on a la possibilité donc d'avoir ici des formats prédéfinis. Et puis si je vais dans « Autres ben », on peut choisir également donc des icônes et puis des petits écrans de bienvenue pour euh, InScape. Donc une fois que c'est fait, moi je vais choisir « Print A4 ». Je clique sur A4 automatiquement, vous voyez, Inkscape se lance et puis on a le visuel qu'on connaît, enfin pour moi c'est celui-là. Donc nouveauté numéro 2, on a une palette de recherche ici en faisant Shift plus point d'interrogation. Donc ici on a une petite zone de recherche qui apparaît et ça permet par exemple de faire une rotation de notre page. Je tape ici Rotate, par contre il faut mieux le mettre en anglais il me semble. Euh, voilà, tourner la page dans le sens anti-horaire, je clique et automatiquement, vous voyez, ça, ça permet de tourner. Donc si je refais Shift pourcentage, voilà, ça a gardé en mémoire, il me semble, la dernière commande que j'ai faite. Euh, donc là, je vais revenir ici à zéro en cliquant là-dessus. Alors, dans l'exemple qui donne sur le site d'Inkscape, ils font ça avec un petit objet. Et si je fais Shift, point d'interrogation, je peux faire... Rotate, Rotate Transform, et là je peux saisir par exemple de 15 degrés, j'appuie sur entrée pour valider, vous voyez, hop, ça a fait une petite rotation. Troisième nouveauté, il est désormais possible de copier, couper et coller des parties de tracé avec l'outil nœud. Donc on va faire pour cela une petite étoile, donc je clique là-dessus, je clique, je glisse, voilà, j'ai une étoile, je vais faire un petit cercle, donc je clique sur le cercle, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL si je veux un cercle parfait, voilà, je convertis ces deux objets en chemin, avant ça, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, on voit bien que chaque objet créé a son calque propre ici. On convertit ces deux objets en chemin. Donc pour cela, il faut, avec Shift, sélectionner les deux objets. Et cliquer ici sur cette petite option, je clique dessus. Je sélectionne par exemple le cercle, je fais un rectangle de sélection. Ou alors je peux faire éventuellement CTRL A, vous voyez, ça sélectionne tous les nœuds. Je fais un copier. Je clique ici sur l'étoile, donc j'ai bien le calque objet étoile qui est sélectionné. Je fais un CTRL V. Ici, sur le même calque, j'ai donc l'étoile et le cercle. Je peux m'amuser à changer le sens ici euh, du cercle, c'est-à-dire le sens du chemin. Donc je sélectionne pour cela un nœud, je fais Shift-R, et ce qui fait un trou dans mon objet. Et si je fais encore Ctrl-V, hop, je remets un nouveau cercle sur le calque objet où il y avait l'étoile. Donc, J'aime bien inverser le sens, Shift-R pour faire des petits trous. Alors là, si je veux sélectionner les nœuds de ce cercle, je fais un Ctrl-A, vous voyez, ça sélectionne. Les nœuds du cercle, je m'amuse un petit peu comme ça à le réduire, voilà, et je peux en mettre plusieurs, donc CTRL-C pour copier, CTRL-V, comme ça il m'a gardé le, le bon sens, et je peux faire comme ça des petits trous dans mon étoile très facilement, donc ça, ça peut être très pratique, CTRL-Z, CTRL-V, voilà. Euh, J'ai envie de vous montrer un autre exemple qui peut être également intéressant, c'est surtout au niveau des brushes, donc je vais ici dans Firefox, je vais copier cette image, donc je mettrai euh, le lien en bas de la vidéo, hein. je vais coller, CTRL V, Voilà, j'ai collé mon image, je vais dans chemin, vectoriser l'objet matriciel, je vais passer ici à 0,950, mettre à jour, appliquer, voilà, donc j'ai les brushes qui ont été vectorisées, et l'avantage de cette version c'est que je peux par exemple sélectionner ici juste cet objet là, faire un copier, tout désélectionner et faire un CTRL-V automatiquement chez ma brush qui est bien sur son objet qui lui est propre. Donc ça, ça peut être très pratique pour éventuellement séparer. Avant, il fallait euh, venir par exemple supprimer tous ces objets-là et tous ces nœuds-là, puis après appuyer sur supprimer pour isoler un élément. Donc ça, c'est un gain de temps. Nouveauté numéro 4, le système d'ancrage des boîtes de dialogue qui a été réécrit. On peut faire apparaître par exemple la fenêtre fond et contour et puis la fenêtre des calques. Comme d'habitude, on peut venir les déplacer, les décrocher de façon à avoir des palettes indépendantes, mais surtout on peut venir cliquer glisser, et éventuellement mettre ça sur le côté, et lorsqu'on vient ici sur le côté, on a une petite ligne verte qui apparaît. Si je relâche, vous voyez la fenêtre des calques est venue sur le côté. Je peux faire pareil pour la fenêtre fond et contour. Soit je le mets juste à côté, soit je peux éventuellement mettre ça en bas. Et par contre, si je ferme et que je réouvre la fenêtre fond et contour, eh bien ça réinitialise et j'ai la fenêtre fond et contour qui revient là, de même que la fenêtre des calques qui se met ici. Cinquième nouveauté, c'est le nouveau mode de superposition de contours qui affiche les contours des objets tout en montrant les couleurs réelles. On va en profiter pour voir ici les différents modes d'affichage, donc on va ici dans mode d'affichage, donc le mode d'affichage normal c'est celui qu'on a à l'écran, le mode d'affichage contour qui nous affiche que les contours des objets, on voit bien qu'ici l'image en bitmap n'apparaît pas on a également ici mode d'affichage nos filtres vous voyez, donc l'étoile ici n'a plus le flou qui apparaît. On va aller ici maintenant dans le mode d'affichage Visible airline, c'est-à-dire que ça rend visible les contours qui sont très très fins. Donc là j'ai une étoile qui a, vous voyez, un contour de 0,001 mm. Et eh bien ça me permet de, de le voir donc à l'écran. Et puis le nouveau mode d'affichage, c'est le mode d'affichage Outline Overlay, c'est-à-dire que... On voit ici la couleur de notre euh, image bitmap, mais avec une opacité de 50%. Également ici, le fond de cette étoile, qui normalement est noire, eh bien, est également à 50%. On voit le contour. Pour sélectionner cet objet, en fait, il faut non pas sélectionner le fond, mais sélectionner en cliquant sur le contour. Et on peut voilà, venir déplacer l'étoile. Ici, on a l'étoile avec le flou. Et puis là, on a toujours la possibilité de voir donc, les contours qui sont très très fins. Également dans le mode d'affichage, on bascule ou on change le mode d'affichage en faisant CTRL 5. On peut passer donc du mode d'affichage contour, normal, contour, no filter, visible airline et puis outline. Donc si je fais CTRL 5, vous voyez, je change de mode d'affichage. Sixième nouveauté de cette version, le champ de recherche dans les préférences, Global Inkscape. Donc si je clique là-dessus, j'ai des préférences qui apparaissent. Et puis là, j'ai une petite zone de recherche. Si je tape étoile, automatiquement, je sais que étoile est dans Outils, Forme, Étoile. Point numéro 7, qu il y a une simplification à l'export. Je veux exporter cette image, donc je vais dans Fichier, Exporter au format PNG. Donc le raccourci c'est Maj+, Ctrl+, E. Je vais cliquer sur Exporter sous. Je vais choisir le bureau. Je vais choisir par exemple ici de l'appeler dessin.png. Je vais appuyer sur Enregistrer et automatiquement l'export de cette image a été faite, ce qui n'était pas le cas avant, avant j'étais obligé de recliquer sur exporter, donc une simplification intéressante. Point numéro 8, on a là maintenant la possibilité d'exporter au format JPEG, TIFF, PNG et WEBP. Donc je vais exporter par exemple cette image au format JPEG, donc je clique ici, je clique je glisse, je vais taper JPG. « Exporter », j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec une petite explication, ici je vais aller dans « Options », je vais monter la qualité à 95, ce qui me permet d'avoir une bonne image, et je vais tout simplement cliquer sur « OK ». Euh, je peux choisir par exemple le format, on a vu WebP ici, ben, je vais taper ici WebP, je fais exporter, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec donc la possibilité de jouer sur la qualité, sur le speed, je vais mettre ça par exemple à 90 et je fais OK. Donc tout ça c'est sur mon bureau, je vais vérifier sur mon bureau, effectivement j'ai le GIF, j'ai le JPG, j'ai le format JPEG et j'ai le format WebP, alors le format WebP je peux l'ouvrir avec euh, GIMP mais également avec ici Firefox, sélectionné, voilà. Donc nouveauté numéro 9, c'est la possibilité de copier un objet devant un autre. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Alors je vais faire pour cela plusieurs petits cercles. Voilà, J'appuie sur espace pour dupliquer les cercles. Je vais faire une petite étoile. Je clique, je glisse. Je vais mettre une étoile rouge, par exemple. Donc, si je fais un CTRL-C et que je sélectionne ce cercle, si je fais CTRL-V, l'étoile va se coller au niveau de mon curseur, mais au-dessus du cercle bleu. Vous voyez, je sélectionne ce cercle, CTRL-V, et ça, c'est vraiment super pratique. Une fonction que j'attendais depuis de nombreuses années. Donc, nouveauté numéro 10, elle se situe ici dans Extension, Manage Extension. donc en cours de développement, c'est en phase bêta. Voilà, donc, euh, pour ce petit tuto consacré à Inkscape. j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.